de la semaine. Euh, ce soir, c'est Gaël Legras qui nous emmène voir ailleurs ce qui fait la une des médias hors de nos frontières. On s'envole pour le Brésil. on dit Brésil, on pense tout de suite samba, do bem, football. Désormais, nous pouvons y ajouter une nouvelle spécialité nationale étonnante la production massive de fake news. Le ministro du Turismo, Gilson Machado, publicou em uma rede social uma suposta capa da revista norte-americana Time que mostra o presidente Jair Bolsonaro et, abaixo, a frase "Prêmio Nobel de 2022". Cette couverture de Time, postée par Machado Neto sur Twitter, a été partagée par Ricardo Sales, ex-ministre de l'Environnement et membre influent de l'entourage du président brésilien. Selon Machado Neto et Sales, Bolsonaro, qui s'est rendu cette semaine à Moscou, a convaincu Poutine de retirer ses troupes de la frontière ukrainienne. Sur Instagram, Sales a même posté cet article de CNN Le président Bolsonaro évite la Troisième Guerre mondiale. Le journal Oestadan précise Les bolsonaristes ont lancé un hashtag Bolsonaro évite la guerre. Bolsonaro éviter la guerre. Entre autres commentaires, on peut donc lire les gauchistes ont tous chopé la diarrhée à cause de cette info, aucun n'est sorti de son lit aujourd'hui. Et puis toujours plus fort, les pro bolsonaro ont aussi fabriqué cette fausse vidéo de Poutine. Этот праздник отмечаем, нашей большой стране сегодня C'est везде pour le magazine Veja, les fake news bolsonaristes atteignent un niveau sans précédent. Le site politique de droite au Antagonista confirme en se disant lui aussi stupéfait après une telle barbarie. Et Globo News a tenté d'analyser le phénomène. C'est apenas une forme de bolsonarisme tenter de gagner un bon proveu électoral de une visite qui n'a aucune connexion avec le conflit international. Depuis, certains soutiens du président, comme cet Instagrammeuse, suivi, retournent l'histoire à leur avantage en raillant la crédulité des médias traditionnels coupables, selon eux, d'avoir cru ces fake news. Le journalisme brasileiro est tellement burro, Je ne sais pas si c'est le période de la faculdade de journalisme qui dérète le cérebre d'eux, mais ils sont tellement burros. Eh oui, drôle d'époque, Mais souvenons-nous qu'en 1710, déjà, Jonathan Swift écrivait « Le mensonge vole et la vérité ne le suit qu'en boitant. »